Et bonjour à tous et à, tous, euh, à toutes. Euh, je suis très heureuse en fait, de, de pouvoir partager avec vous des moments de réflexion à propos d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais donc remercier les organisateurs de m'avoir associé justement à cette discussion euh, pendant ces trois jours euh, extrêmement intenses, euh, des échanges euh, très passionnants. Comme vous allez constater, euh, mon titre ne correspond plus exactement à ce qui est annoncé dans les programmes. Ce que je vous présente aujourd'hui fait partie d'un travail en cours qui évolue constamment en fonction notamment de mon activité de commissaire d'exposition entre l'Amérique latine, l'Europe et l'Afrique centrale. C'est en partie la raison pour laquelle ma communication ne répond tout à fait pas au découpage des séances distribuées par région. Je remarque en effet que ces découpages où l'Europe n'apparaît pas elle-même en tant que telle, réinstaurait le regard traditionnel de surplomb de celle-ci sur le reste du monde. Or, il me semble que c'est précisément ce regard regardant, sans cet regard de lui-même, que se auraient l'intention de questionner. Je me propose donc d'occuper une place interstitielle entre l'Amérique latine et l'Afrique centrale, mais de terrain de travail pour explorer une sorte de frontière épistémique, imagée, rêvée, en tout cas un trait d'union souhaité. Ce matin, je tâcherai donc de traiter l'un des principes majeurs de la taxonomie qui a régi l'histoire de l'art et l'esthétique occidentale, c'est-à-dire la vision et plus particulièrement la visualité. Pour situer mon propos, je rappellerai tout d'abord les conditions qui ont rendu possible une prédominance de la vision, comme sens donnant accès à la vérité dans la pensée occidentale. J'exposerai ensuite deux œuvres performatives qui introduisent deux écarts dans ce que j'appellerai les régimes des visualités héritées au sein du processus de la modernité colonialité. Enfin, je conclurai mon propos avec des remarques générales pour prépenser les poétiques de l'existence. Comme nous le savons, l'histoire et la philosophie de l'art occidental ont attribué une purité à la vue, au détriment d'autres formes sensibles permettant d'apprendre le monde. Ces priorités s'établissent et se vérifient en philosophie depuis Platon et Aristote jusqu'à Heidegger. Ces privilèges de la vie se vérifient tout au long de l'histoire de l'art occidental, en particulier depuis l'invention de la perspective italienne jusqu'à la peinture rétinienne dénoncée par, du par Duchamp. En réalité, les phénomènes de la vision et du visible offrent une clé herméneutique majeure pour comprendre le développement de la pensée occidentale, puisqu'il a déterminé en grande partie son rapport au savoir. Pour les Grecs de l'Antiquité, il était considéré comme à de soi que les stimuli auditifs les plus puissants étaient ceux qui faisaient également appel à la faculté oculaire. En Grec, les verbes désignant l'activité de connaître, se dit « oida »,« je sais ». Ce verbe est linguistiquement et cognitivement inséparable de l'expérience concrète de voir, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle « je sais parce que j'ai vu » et par conséquent, « c'est parce que j'ai vu que je sais ».« Seeing is believing », comme le dit si bien l'anglais. C'est ainsi que certaines règles géométriques issues de l'antiquité grecque ont été associées aux théories de la vision de la Renaissance. Hitler indique par exemple que au XVIe siècle, les peintres combinaient l'enseignement mathématique de l'optique d'Euclide, avec les innovations permises par la caméra obscura. Au XVIIe siècle, les théories de Kepler et surtout les traités d'optique de Descartes mettent l'accent sur l'analyse physique de la vision et contribuent à l'élaboration d'un discours normatif de la vision. Cette prédominance de la vision en tant qu'accès privilégié au réel dans le pensée occidentale a donné lieu à ce que Nicolas Mirzov appelle des régimes de visualité. Sous le terme des visualités, Mirzov propose l'idée selon laquelle la vision humaine, loin de se réduire à une simple faculté biologique, relèverait bien plutôt d'une construction sociale et culturelle. Depuis l'apogée du colonialisme jusqu'à aujourd'hui, Mirzov constate que la visualité qui s'étaille sur une structure autoritaire parvient à consolider son hégémonie grâce à toutes sortes de pièges, d'enveloppements, et des dispositifs privilégiés. La nouveauté introduite par Misov ne consiste donc pas seulement à décrire la visualité comme une socialisation de la vision, mais à l'inscrire au cœur des rapports de domination. Par ailleurs, l'existence de ces régimes de visualité a toujours entraîné des pratiques de refus qu'il appelle contre-visualité. Ces pratiques trouvent aujourd'hui un terroir fécond dans les travaux menés par certains artistes. C'est clairement la voix empruntée par l'œuvre de Wattinaoui World Tour de l'artiste chicano Guillermo gomez Peña et de l'écrivaine et artiste cubaine et unienne Coco Fusco. En 1992, alors que des débats enflammés sur le quinto centenario, centième, euh, centième anniversaire, font rage, les deux artistes décident de rappeler l'histoire de tristement célèbres expositions ceux de nos ethnographiques d'êtres humains. Ces expositions, souvent nommées sous-humains, ont été extrêmement populaires en Europe et aux États-Unis dès le XVIIe siècle jusqu'à 1958. Les sous-humains avaient pour fonction d'exciver l'autre, colonisé et primitif au regard du blanc, de sorte que le public, à son tour, pouvait jouir de sa supériorité moderne et blanche. En rigourant à la reconstitution, c'est-à-dire le reenactment, enactment Coco Fusco et Gomez Peña transforment l'histoire en performance, mais lui font souvenir un tour un peu malicieux. Comme vous pouvez le voir, les artistes sont enfermés pendant trois jours durant dans une cage métallique en tant qu'Amérindiens non découvert de l'île fictive de Guatinaoui. Le nom de l'île est la version espagnole de la question formulée en anglais What it's now et puis quoi maintenant. Gomez Peña est habillé en Luther Azteca de Las Vegas, une sorte de super mojado équivalent de Superman mexicain et Fusco en Taïna de l'île de Gilligan. Des cartels affichés devant la cage spécifient leurs caractéristiques physiques et culturelles dans un langage taxonomique de type universitaire. Les guides du musée les nourrissent en introduisant eux-mêmes des aliments dans leur bouche et ils les conduisent aux toilettes, au bout d'une laisse des chiens. Mais les deux artistes ne se contentent pas d'accomplir des rituels soi-disant authentiques. Ils se servent d'un ordinateur portable afin de communiquer par courrier avec les chamans de leur tribu. Ils regardent également des vidéos concernant leur pays d'origine et écoutent du rap et du rock en espagnol sur une chaîne stéréo portable. Les recours ironique à ces objets contemporains dénonce, par contraste, l'archaïsme attribué, abusissement à des communautés considérées comme primitives, sans histoire ni progrès. Au moyen de jumelles, les deux artistes étudient, à leur tour, attentivement les comportements du public qui se transforme dès lors en touristes et voyageurs. Les visiteurs se sentent autorisés en effet à prendre des photos des spécimens exotiques offerts en pâture à leur regard. En échange d'une modeste contribution, les deux artistes exécutent des danses authentiques de Watinaoui, chantent ou racontent des histoires dans leur langue de Watinaoui, une sorte d'espéranto inventé pour l'occasion par gomez Peña. Au cours de son itinérance, pendant un an et demi à travers plusieurs musées, principalement Occidentaux, mais non exclusivement, les réactions du public sont demeurées constantes. Quels que soient les pays hôtes, les publics croyaient que l'exposition était réelle, que les artistes étaient un couple indigène nouvellement découvert et qu'il n'y avait aucune raison de se révolter contre cet état de fait. Ce qui frappe dans cette œuvre, c'est avant tout la mise en abîme de la véracité des discours institutionnels. Le projet a réussi à se rendre crédible précisément parce que son insertion au sein des institutions musicales a renforcé la fiction symbolique que ces derniers exercent sur les plans du discours, de l'histoire et du regard, tout en soulignant l'efficacité même de l'œuvre d'art. À un mot, cette œuvre a permis de passer du seeing is believing, inventé par la visualité, ou Seeing is Not Believing qui propose la contre-visualité. Mais revenons aux dernier zoo humain en 1958. Lors de l'exposition anniversaire de Bruxelles, le ticket payé à l'entrée permettait la visite combinée du village Congo dans les zoos humains, mais aussi celle de l'exposition 50 ans d'art moderne organisée au musée royal de Beaux-Arts. Comme l'indiquait l'avant-propos du catalogue, l'exposition d'art moderne avait pour but de proposer un panorama de l'art contemporain, comprenant des figures clés du primitivisme moderne telles que Gauguin, Matisse, Picasso, Rancuzzi, Léger, Moore, Giacometti et des mouvements tels que Dada et le surréalisme. Toutefois, il me semble difficile de penser « Village Congo » et l'exhibition d'art moderne comme deux choses complètement séparées. Bien que l'époque des humains soit heureusement dépassée, le reenactment proposé par l'œuvre de Fusco et Gomez Peña nous permet toujours de nous interroger qui détient le pouvoir de représentation, qui est validé aujourd'hui comme artiste, et plus particulièrement qui pouvons nous considérer comme artistes véritablement modernes et contemporains. Nulle part ailleurs, les liens entre colonialité et art moderne n'est apparu aussi explicitement que dans les primitivismes modernes. Permettez-moi juste de rappeler la distinction assez évocatrice entre primitivisme et tribal art qu'a introduite William Robin lors de son exposition au moment en 1984. Sous les titres « Primitivisme in 20th century art, affinity of the travel and the murder. Son propos se résume en une phrase, et je le cite Le primitivisme est primordialement un aspect de l'histoire de l'art moderne, donc occidental, et non pas de l'art tribal. Fin de la citation. Cette phrase remarquable résume tout l'échafaudage du régime moderne colonial. L'artiste moderne est ici présentés comme les découvreurs de l'esthétique non occidentale. De plus, cette pseudo-découverte ne concerne pas les mondes du sens ni l'esthétique des autres. Elle se réduit aux artefacts eux-mêmes. Picasso avait lui-même déclaré, et je le cite, tout ce que j'avais soin de savoir sur l'Afrique est dans ces objets. Fin de la citation. Par la grâce du privitimisme moderne, l'esthétique de peuple colonisé du monde s'est réduite à un objet découvert par les regards blancs de l'artiste. Dans un mouvement similaire à celui de la violence épistémique, la violence esthétique de la modernité ni la propriété générique des artefacts périphériques. Pour en faire des ressources esthétiques destinées à renouveler les champs de l'art moderne et contemporain et plus généralement, à bétonner l'ordre esthétique de la modernité. En 1905, le peintre Maurice de blaman déclare que Picasso fut le premier artiste à apprécier, et je les cite, « ce que l'on pouvait gagner des arts africains et océaniens ». Fin de la citation. De blaman attribue aussi à Picasso la paternité d'une véritable découverte. Il s'agissait en réalité d'une intuition utile pour les artistes occidentaux. L'art africain pouvait s'avérer une véritable ressource pour l'art occidental. Pour Susan Hiller, ce moment de découverte, lui-même mythique, je la cite, relie les conditions de possibilité de l'impérialisme avec les stratégies d'appropriation du modernisme. Fin de la citation. C'est ainsi que le primitivisme intègre les arts primitifs dans les canons de la modernité. Ceux-ci ne sont pas incorporés en tant qu'art à part entière, mais plutôt en tant que boîte d'outils utiles à l'artiste moderne pour rompre avec les canons de la tradition. Il est révélateur que le primitivisme ait obtenu sa consécration d'art moderne au prix des pratiques d'extraction similaires aux pratiques coloniales. Aujourd'hui... Alors que le rôle du consommateur s'est en normes de système, on voit combien la jouissance d'un téléphone portable est impliquée dans la souffrance des autres et l'extension des ressources terrestres. La différence coloniale crée une dissonance complice entre la jouissance et la souffrance. Ce mouvement en sens opposé n'est pas sans rappeler celui que l'on observe dans l'éprévitimisme entre l'affirmation des systèmes de visualité dominants et la négation d'autres domaines de la perception et des sens. Et c'est pour cela que je vous montre justement ce diapo avec une image de la salle euh, d'exposition en fait, qui montre les minéraux extraits du Congo au musée euh, royal de l'Afrique centrale au Turburen, en Belgique. Et à côté, une image justement du Katanga, d'une des mines de cobalt, où il y a notamment des enfants de 5 à 8 ans qui travaillent et qui doivent se saouler à l'alcool à 90 degrés, justement pour pouvoir entrer dans ces trous. Arrivé à ce point, je vous invite à monter sur un bateau, un de ces bateaux de la Black Star Line, entreprise maritime transatlantique du 20e siècle, fondée par Marcus Garvey qui avait pour vocation de ramener les Noirs des rives américaines de retour à l'Afrique. Cette invitation vise à nous télétransporter en République démocratique du Congo pour aborder une œuvre présentée à la dernière édition de la Biennale de Kinshasa, Django II. J'ai eu moi-même la grande joie de co-curater justement ce bien-là l'été dernier avec ma chère complice, Jala Kisukiri, qui apparemment était là la semaine dernière justement pour présenter notre projet, mais dans un autre dans un cadre tout à fait différent. Par nos travaux respectifs, nous étions absolument conscientes avec Jala des violences néocoloniales encore présentes en RDC. Nous savions aussi comment les résistances s'organisent, notamment dans les champs de l'art. Nous voulions donc réfléchir au sens d'une biennale à Kinshasa, qu'est-ce que cela voulait dire, et à sa place dans la logique globale des biennales à travers le monde. Les, les indéterminations pardon, qui traversent l'art contemporain nous sont conduites à soutenir la pluralité des formes artistiques et les restructures polyphoniques. L'idée d'un événement unique qui se produit à un lieu et à une date fixe ne convenait pas au défi de la foi à la fois théorique, artistique et politique. Django II s'est donc construite comme une biennale protéiforme, processuelle, se déplaçant d'une commune à l'autre, comme une espèce d'utopie concrète qui s'est conjuguée au présent, d'ailleurs son titre «Tocoser la lobbyité, nous n'attendrons pas demain ». C'est dans ce cadre de festivals, plutôt de la création que d'une biennale, que la performance de l'artiste sud-africaine Claudia Tenant. Et les Congolais Yas Ilunga a eu lieu en plein air au rond-point Kitambo, un des plus fréquentés en fait de la capitale. La performance se déroule en deux temps. Nous voyons tout d'abord Claudia peindre sur un mur délabré une scène où apparaissent deux axes qui s'entrecroisent. Assis par terre devant ces mêmes murs et entouré de feuilles de papier préalablement dessinées, Yassilunga commence à fixer au moyen d'épingles de sûreté ses dessins sur son propre corps pour s'en couvrir comme un espèce de vêtement. Nous découvrons peu à peu que la peinture de Claudia figure les deux branches du King Passi. Il me faut expliquer ici très rapidement que la cérémonie de Kimpassi se déroule à l'occasion d'un rite d'initiation au bas Congo. Cette cérémonie qui s'inscrit dans la cosmologie Congo initie les jeunes au passage de la vie à la mort et de la mort à la vie. Elle s'appuie sur le symbolisme de la croix, les deux branches de la croix Kimpassi se coupent en leur milieu, contrairement à la croix latine, où l'intersection s'opère aux trois quarts du segment vertical. Les premiers missionnaires portugais qui ont débarqué à l'embrochure du fleuve Congo au XVIe siècle ont été frappés par l'analogie de deux croix et par les correspondances de leurs symbolismes respectifs. Les crucifixes chrétiens qu'ils ont imposés s'est surimposé à une croix congolaise, véhicule d'un symbolisme païen antérieur, mais porteur de significations analogues à celui du mythe chrétien. Nul doute que ces missionnaires portugais ont été frappés par ces terrains fertiles de réception, autant que les Congolais, qui ont dû voir dans les crucifixes la confirmation extérieure de leurs croyances ancestrales. Plus tard, les Congolais convertis ont eux-mêmes confectionné des crucifixes chrétiens en laiton massif, où l'on décèle cependant des éléments de leurs croyances propres. Un de ces crucifixes est aujourd'hui exposé au Metropolitan Museum de New York. Dans la performance de Claudia et Yas, les publics quinois présents assistent donc à la collision d'histoires superposées. Étant donné la charge émotive que cette collision provoque, certains spectateurs ont réagi avec violence verbale en criant qu'il s'agissait de la sorcellerie. Ensuite, Yassa a commencé à se dépouiller mécaniquement des dessins qui étaient épinglés sur son corps avant de les distribuer au public. Les réactions furent encore une fois très vives, allant du rejet absolu à la réception de plus en plus complices. La séance abouti à un échange très animé avec les artistes. Il me semble que cette performance propose à sa façon, bien évidemment, une séance de thérapie collective réparatrice des blessures du passé. On peut même aller jusqu'à dire qu'on assiste à un palanceste de restitution. Derrière les crucifixes du musée de New York, qui revient aujourd'hui au Congo, peut-être accroché à un mur public, on peut déchiffrer les kimpasies précoloniales, ces rituels ancestraux que la colonisation avait cherché à abolir. Dans les épingles de sûreté, on peut lire les clous de la croix. Dans les dessins distribués, on peut imaginer les hosties distribuées par les prêtres au moment de la communion. Au Congo, à majorité catholique, cette interprétation n'est nullement exagérée. Elle explique sans doute la force des émotions libérées parmi les publics. Il s'agit d'un palamcepse douloureux, comme les sparadraques qu'on arrache brutalement et qui découvre alors une blessure encore ouverte, dont le patient a peut-être refoulé la cause. Mais on ne peut pas parler de réparation si on n'a pas conscience de la blessure. Kaderatia dirait, et je le cite, « Parce que la réparation est la conscience de la blessure, même quand la réparation semble irréparable. » Fin de la citation. La conscience de la blessure, sa perception ouvre des horizons de guérissons possibles. La guérison est un mouvement qui va de la possession à la relation. Pour conclure, enfin, j'imagine que j'arrive presque à la fin de mon temps, en fait, ces deux œuvres ouvrent, à mon sens, un écart introduit par un jeu, jeu avec les médiums lui-même, jeu avec les règles existantes, jeu avec l'espace et le temps. Les musées ressemblent abstraitement, à l'intérieur du cube blanc, ce qui avait été séparé par l'espace et par le temps. Ces œuvres, en revanche, permettent de réparer concrètement, du moins symboliquement, les blessures infligées de dehors dans les passés et les présents. Elles conduisent à des réinventions individuelles et collectives et contribuent à interroger les mécanismes traditionnels d'identification et des pouvoirs des agences et des passivités du voir et de croire. La temporalité de la blessure coloniale est celle de la douleur et du chagrin, celle du trou béant laissé par ce qui n'est plus. Les lèvres de la blessure s'abreuvent de l'absence de ce qui a été perdu. Elles appellent à la justice, à la guérison, à la réparation, au travail du deuil. Les lèvres de la blessure énoncent la possibilité de retour et de détour de la ressurgence de résurgence et des surgissements, et surtout de réexistence dans sa dignité enfin partagée. Merci beaucoup.